La chambre professionnelle de la médiation et de la négociation ainsi que de son réseau via médiation et son école, de, école professionnelle de la médiation et de la négociation sont présents sur le salon de l'entreprise à, à La gineau salon de l'entreprise, euh, je pense que cela mérite de euh, s'arrêter sur le mot de entreprise. Euh, la vie est faite d'une succession d'événements qui nous, nous amènent amène à choisir d'entreprendre ou non. Et chaque entreprise est susceptible de générer effectivement des situations agréables ou désagréables. La médiation, à ce moment-là, prend toute sa place, dans le sens où elle va pouvoir permettre de passer une étape dans le cadre d'un conflit, si c'est un conflit, ou de passer une étape dans le... quand on envisage de changer d'aménager sa vie personnelle ou professionnelle quand on pense s'orienter sur un changement complet dans sa vie personnelle ou professionnelle peu importe la vie est faite de moments où on se sent seul par rapport à des situations et le médiateur va permettre, va devenir le facilitateur dans cette situation là facilitateur pour envisager un changement facilitateur pour permettre le changement et facilitateurs pour pouvoir communiquer sur ce changement et sur les personnes sur lesquelles ce changement va avoir euh, une conséquence. Les médiateurs de la chambre professionnelle euh, de la médiation et de la négociation sont des médiateurs professionnels. On a vu sur le salon des personnes qui nous posaient mais, comme question, mais c'est quoi la différence Vous nous parlez de médiation professionnelle, mais la médiation euh, moi, j'ai fait une médiation quand je me suis divorcée avec mon mari, euh, tout, euh, tous les 15 jours, pendant une heure, on allait avec mon mari, on rencontrait quelqu'un qui disait qu'il était médiateur. Et euh, c'est quoi la différence Alors, euh, et, euh, je lui demandais si sa médiation avait abouti. Il me dit ben, non, elle n'a pas abouti. Je lui dis ben, déjà, c'est une première différence entre une médiation et la médiation professionnelle, parce que la médiation professionnelle, quand on applique euh, euh, la, la technique avec rigueur, fait que de toute façon la médiation n'est pas ne sera pas un, un échec. Alors la médiation professionnelle c'est considérer que la médiation est une profession et non pas une activité à côté d'une autre sur une thématique qui peut ressembler, on peut facilement penser qu'en étant avocat on peut naturellement faire de la médiation parce que quand on divorce on va faire et utiliser du droit alors on se dit médiateur il y a des problèmes dans une famille et des enfants qui sont suivis par un psychologue, donc le psychologue va pouvoir se dire tiens je vais aussi faire de la médiation puisque Etc. Et bien non, ce n'est pas possible. La posture du médiateur implique rigueur et méthode et seuls les médiateurs de la chambre professionnelle peuvent mettre en œuvre cette rigueur et ces méthodes.